Boket de katinka, kijk nou eens één keertje om. Ziekumt over je schouder, je maan ziet er toch niet de schoon. Blijden boeket de katinka, bij je verwegen beziet. Zolang je wie vind steef voor de. Mais à Et voilà, cour de tout. D'un chemin trop court. à chacun son tour. C'est le retour. On lui a dit, tu dois savoir que jeunesse se passe. J'ai eu la joie bientôt. J'aurai la peine et je te comprendrai. Je t'aime et j'attends. Je t'écoute dormir. Et tes rêves d'enfant... Mon nom qui joue avec mon nom Pour lui donner le mien effacer le tien. my He ding -ding, ding, ding, -a ding, All the bells are ringing. Ring, ding, a, ding, -a ding, ding, -a ding. All the world was singing. Ring, ding, a, ding, -a ding, ding, -a ding, She's got me in a whirl. Ring, ding, a, ding, -a ding, ding, -a ding. She's my a, ding, girl. in den Süden ist für andere schick und fein, doch zwei kleine Italiener möchten gern zu Hause sein. Zwei kleine Italiener, die träumen von Dis rien, dit rien, on s'aime. C'est ça, le vrai poème. Et je me sens si bien. Mon corps. Un premier amour, premier amour, premier amour. Ne s'oublie jamais, s'oublie jamais, s'oublie jamais. Un premier amour, on le cherche toujours. Dans d'autres amours, tout Tipi, sa... tipi, qui a été fait pour